Le coucou le matin se réveille avec entrain Il chante dans la salle de bain, il embête son voisin. Coucou, coucou, qui lui dit monsieur coucou, je vais vous rentrer dans le chou. Arrêtez donc de chanter, vous faites ça toute la journée. Coucou, coucou, le coucou c'est un drôle d'oiseau. Oh, oh, oh, oh. Le coucou c'est un drôle d'oiseau. Oh, oh copain rigolo oh, oh, oh, oh. un bon copain rigolo oh oh oh oh face au mi face au le coucou un matin est parti dans la forêt sa guitare à la main chanter pour ceux qui l'aiment bien